Ça y est, ça commence. Bonjour. Avec l'annonce d'une prévision de croissance à 6% cette année, le redémarrage de l'économie semble se dessiner. Un chiffre qui donne confiance au patronat, qui demande la fin du quoi qu'il en coûte. Mais cette bonne nouvelle va-t-elle avoir des retombées pour les salariés C'est ce que revendique le syndicat CGT, qui exige notamment des hausses de salaire et une baisse du temps de travail. Ces mesures sont-elles réalistes Répondent-elles aux attentes des Français Pour le savoir, nous leur avons posé la question. À votre avis, est-ce qu'il faut augmenter les salaires en France oui, alors ça c'est une question compliquée euh, parce que je suis chef d'entreprise et en tant que chef d'entreprise, en fait, si on augmente les salaires, nous on suit plus. Certains patrons n'ont pas les moyens, d'accord. Mais pour les autres, euh, ça va plutôt bien, non Le CAC 40 a dégagé 57 milliards d'euros de profits au premier semestre pendant la crise. Un record 33% de hausse Et vont-ils augmenter les salaires de 33% Non J'ai pas l'impression qu'on soit très mal situé en Europe. Hein. Je crois que nous sommes, nous avons des, un niveau supérieur à celui de l'Espagne ou à celui de l'Italie. C'est possible. Et en Bulgarie, le salaire est de 6 euros de l'heure. On va pas s'aligner sur eux quand même. Les salaires des travailleurs français sont parfois plus élevés, mais ils produisent plus. Parmi les plus productifs de la planète, les français. Fierté, Mais ça, qui en parle Moi, je suis professeur de lettres classiques. Et ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu une vraie augmentation des salaires. Mais oui, elle a raison L'État doit revaloriser les salaires Je ne sais pas si vous savez, mais le point d'indice des fonctionnaires, donc le salaire, est bloqué depuis 10 ans. 10 ans 10 ans 10 ans, quoi. Le coût de la vie a tellement augmenté depuis le passage à l'euro. Et là, avec la crise du Covid, on le voit dans les magasins, tous les prix ont augmenté. Les fins de mois sont difficiles. Du coup, Macron fait sauter les cotisations salariales. Résultat, une petite hausse du salaire net, mais une énorme baisse de recettes pour les caisses maladie et assurance chômage. Pourtant, on a bien vu pendant le Covid que c'était utile la solidarité nationale. C'est compliqué si vous trouvez la solution, franchement. <rire> On n'a qu'à faire comme l'Espagne, la Pologne, la Nouvelle-Zélande, la Slovaquie, le Royaume-Uni. On augmente le salaire minimum. Il faut faire un peu plus d'efforts en ce moment, surtout après Covid, travailler un peu plus pour pouvoir garder les mêmes conditions de vie qu'on avait avant Covid. Quoi. Encore des efforts Les salaires stagnent, les factures s'allongent, le temps de travail augmente, les conditions de travail se dégradent. Ça va, on en fait des efforts. Mais en plus, je veux bien un bout des 33% du CAC 40, moi. Hein. Ça va. Vous auriez pas envie euh, de baisser le, le temps de travail pour ah, vous bah, Baisser pour... veut dire gagner un peu moins, donc euh, au bout du compte, je préfère euh, travailler plus et garder mon, mon salaire correct. Pourquoi opposer salaire et temps de travail quand on peut mieux répartir la richesse produite Eh oui, la richesse, c'est le fruit de notre travail, c'est pas... Mais aujourd'hui, elle ruisselle dans les poches des actionnaires, pas dans celles des travailleurs. Oh, C'est bien d'avoir une journée ou d'avoir trois heures en plus de repos par jour. Mais pour faire quoi quand on n'a pas les moyens d'en profiter Déjà, augmentons les salaires. Après, vous en ferez ce que vous voudrez. acheter des écrans plats, tout ça. Baisser le temps de travail, on l'a vu en 81-82, quand M. François Mitterrand a passé des 40 à 39 heures. Il n'y a, a pas une baisse significative du chômage. Pour Mitterrand, j'avoue, j'étais trop jeune. Mais le passage aux 35 heures, lui, il a créé des milliers d'emplois. Ça, je m'en souviens. En plus, l'équation est simple. On produit plus de richesses. Donc le gâteau est plus gros. Il faut le partager équitablement. Plus que jamais, pour le progrès social, rendez-vous le 5 octobre pour une journée unitaire de mobilisation dans toute la France. Pour donner les moyens à toutes et tous de vivre dignement de leur travail. Pour le conditionnement des aides publiques au maintien et à la création d'emplois stables. Pour exiger la création de postes dans les hôpitaux, les EHPAD et dans l'ensemble de la fonction publique. Pour une baisse du temps de travail hebdomadaire et le droit à la déconnexion. Voilà, c'est pas sorcier